Good morning, allez, yiden, aujourd'hui Avraham, David, ainsi que DIRFUAT Avraham, Noah, Ben Si vous souhaitez aussi une prochaine de Michel, Nous étions par exemple, chez Moshe, משמשתו נידע ולא קוצה לחלה ונודרת ואינה מקיימת ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטובה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שהוא אומר אף המקללת בפניו, רבי אומר אף קולנית, בתוך ביתה on a un peu fini avec l'aîné d'Arim, partiellement pour le moment, du côté par euh, rapport à part, qu ce que le mari peut interdire à sa femme. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser juste à à à ve elo yots hot gelo viktuba. Quelles sont les femmes que le mari doit divorcer sans lui donner la tumba En fait, on va parler d'une femme qui se comporte mal religieusement. Et selon quel critère le mari est en droit de divorcer sa femme sans le Il amène au Badin et dit Je divorce ma femme parce qu'elle ne se conduit pas bien. Alors, ce il me dit C'est la condition qu'elle soit ha Overet al-Datmoshe vihoudit. Qu'il s'agisse d'une femme qui transgresse Moshe ou dat Yehudite. D'accord La Moshe qu'elle qu transgresse à la religion de Moshe, ce que la Torah nous a prescrit, ou dat Yehudite, les usages des Juifs. Soit. On va peut-être une petite introduction. Très rapidement, la femme, elle a le devoir de garder la Torah et les misotes comme le mari a le devoir de garder la Torah et les misotes. Tant que la femme, elle fait des choses qui ne la concernent que à elle, le mari n'a pas de droit sur sa femme de la divorcer. Imaginez que ça lui prend de la première et les le mari ne peut pas divorcer sa femme sur les mizot, ça ne le concerne pas. D'accord Dans la mesure où le repas qu'elle lui donne à manger, c'est le repas qu'elle gère. D'accord Il n'a pas un droit de la divorcer sans bas mais si toutefois, elle porte préjudice au mari, le mari, elle est en droit de la divorcer sans que tout bas. Et ça implique quoi Alors ça implique, ouais, il y a une liste de choses qu'une femme doit faire à son mari. Si elle les remplit de manière propre, il n'y a pas de problème. Elle lui donne à manger de la elle se trompe au mixé quand, quand, quand il faut. Elle, à part ça, elle, elle discrètement, elle, je sais pas moi, si elle fume sa cigarette ou je ne sais pas quoi. La cigarette peut-être, j'en sais rien. Non, en réalité, le mari n'a pas le droit de divorcer sa femme sans que tout bas. Il doit le donner avec tout bas, c'est la divorce. Il vaut mieux pour les cas de divorce, je pense, parce que ça peut être compliqué, peut être dans les cas. Mais en tout cas, il, a, il est obligé de le donner à tout à bah, Elle n'a rien fait qu'il lui porte préjudice à lui. D'accord Ça s'appelle qu'elle ne lui plaît plus. Elle lui plaît plus, elle lui plaît plus. Il doit quand même le donner à tout D'accord Sauf si de toi, elle porte préjudice à ce qu'elle doit faire. En l'occurrence. Alors, de, de, sur deux plans. Soit elle manque au devoir des Juives, des, des, des, des, des, de la Torah, soit elle manque, même aux usages des juifs, elle ne se conduit pas de manière Tsunoua, de manière pudique, comme ce qu'on va voir avec dans la Mishnah. Mais Datmoshe, qu'est-ce que tu appelles datmoshe qui transgresse la religion de Moshe, c'est-à-dire la, la Torah elle-même, les lois de la Torah. Makhilato no elle lui donne à manger quelque chose qui n'est pas prélevé. Ça veut dire, lui, il n'en sait rien. Il mange, il arrive à la maison, il lui dit, c'est bon, t'as pré prélevé Ouais, ouais, j'ai tout prélevé. C'est pas moi qui ai prélevé, j'ai demandé à, à Réhouven qui vienne et qui prélève tout un tombe, et il l'a fait. Le mari il est content, il dit, non, non, c'est très bon ce que tu me donner à manger, il rencontre Réhouven, et il lui dit, heureusement que tu es venu pré prélever. il lui dit, j'ai jamais mis les pieds chez toi. D'accord Avec moins comme il faut, on sait qu'elle lui a menti, et qu'elle lui a donné à manger du bac à cher. franchement. Ou encore, au me nida, Ou nida. Elle, elle entretient un rapport avec lui, alors qu'elle est Nida elle lui cache qu'elle C'est-à-dire qu'on parle qu'en fait qu'on sait qu'elle est Nida, qu la en fait propose plusieurs solutions, le partenariat est opportune, par exemple, qu'à l'époque les femmes d'Indot avaient l'usage de porter des habits de couleurs différentes pour la distinguer. Et, et, quand il y avait la, les lois de Touma et de Tara en Israël, dans le Hamisraël, Israël, c'était assez complexe. Il fallait se la entre des. entre des des, des, des, des, des, des, des. des mines qui pouvaient entamer plein de choses. Donc, la femme Nida, elle s'isolait dans, dans ses multiples maisons à part, elle portait des comme ça, on se, des habits de couleur, comme ça on se tient à l'écart d'elle. Et euh, voilà, ça c'est de manière générale. Maintenant, les voisines, elles savent pertinemment qu'elle a passé la journée avec ses. Ça venait de commencer, ça, ça faisait deux jours qu'elle avait mis ses habits de Nida. Elle a entendu que son mari qui était à l'étranger, finalement, il rentre plus tôt, d'un coup, elle a changé tous ses vêtements. Le mari a un truc, et... et le lendemain, on. Le voisin qui va toujours poser des questions sur sa vie privée, il lui raconte qu'en réalité, ben, il est rentré en de voyage, il était content de trouver sa femme, il dit mais ta femme elle était nida, elle était ah, Elle lui a menti, alors là il doit le divorcer, d'accord. Il doit le divorcer sans que tout va, parce qu'elle a sur quelque chose d'intime, elle n'avait pas lui caché ça, et voilà. Mais alors la khala, même principe aussi, elle lui prélève pas la halal, lorsqu'elle mange du pain, consciemment on parle qu'elle lui ment, hein, même, qu'elle lui raconte que ça a été prélevé par tel Cohen qui est venu, et en fait c'était du bluff. Et encore une autre chose, une femme qui prononce des nedarim et qui ne les respecte pas. Alors là, il y a un problème. Lui, il fait, c'est l'intrus de, de la série. Jusqu'à maintenant, on a expliqué qu'on parle de choses qui concernent le mari. Là, maintenant, tu me dis qu'elle fait des nedarim et qu'elle ne les respecte pas. Que ça peut porter préjudice au mari. Et sur ça moi, je répond, bah, vône, nedarim, banim, betim khadushalom Quelqu'un qui prononce des nidarim et qui ne respecte pas, ses enfants meurent. Chas de Khalila. Tous ces gens qui jurent et tous ces gens qui font des nidarim et qui ne respectent pas, il faut supprimer le mot je te jure et je te le sur la Torah, n'utilisez pas ces termes. Si chas de Shalom, précise. D'accord Et la mal précise, là, le précise sur ça, bidu que dans ma CEDEMPERIKA m'a dit je peux faire Aïn Hé, une Vav, zain. La gama raconte sur l'importance de ça. Quelqu'un qui prononce des vœux et qui ne les respecte pas, grâce au shalom, les enfants décèdent, et le mari dit, moi, une femme pareille, je veux pas, que, je veux que mes enfants y restent en vie, en bonne santé. Elle prononce des vœux, elle les respecte pas, on l'a attrapé, on sait qu'elle le fait consciemment. Get, sort tout pas, d'accord dat Et qu'est-ce que c'est la dat Tu me parles des usages des, usages des juives que la femme a le devoir aussi de respecter. C'est quoi cette date Que ce n'est pas un, imposé par la Torah. Et regardez comment ça va être intéressant. « Yotsa verosha parua »« Elle sort dans la rue et sa tête est découverte. » Une femme juive, elle se couvre la tête. Il faut savoir que selon la Torah, l'obligation de se couvrir la tête, c'est déduit d'ici dans, ce, dans cette suya-là la Gemara. selon le, la Torah très stricte, c'est celui que la femme elle ait les cheveux partiellement couverts. D'accord même un chapeau sur la tête, avec les cheveux qui dépassent, yeah, elle, est elle est couverte selon l'obligation de la Torah de la femme de se couvrir les cheveux. Maintenant, malgré tout, l'usage des yéhoudites, c'est de couvrir tous les cheveux. Elle ce qu'elle fait, c'est qu'elle se couvre pas les cheveux, elle sort comme ça, au oh, chouk. Comme ça, tout le monde, elle, elle montre ses beaux cheveux à tout le monde. Le mari elle dit, est-ce qu'on lui sent minutes La 6 minutes, ça m'appartient à moi. C'est ma femme, la beauté de ma femme, c'est pour moi. Quelqu'un qui Si elle est extérieure, l je la divorce sans Tova. Vetova Tova Bachouk, même principe aussi, si elle, Tova Bachouk, c'est qu'elle tricote ou qu'elle tisse, elle tisse ou elle file des fils plutôt, tov c'est celui qui file des fils, Bachouk, dans la rue. C'est quoi l'histoire C'est simple, il découvre ses bras pour travailler. Elle les mange comme ça, de manière très grossière, et euh, donc, la beauté de ma femme, c'est pour moi. Elle, elle, si elle s'exprime, on la prévient, il faut la prévenir, c'est explicite, je sais plus où explicité, quelque part, je ne sais plus où, qu'il faut la prévenir, d'accord, ouais, c'est dans le noir Il faut la prévenir que si tu continues à être conçu comme ça, on va te divorcer sans que tout va. On la prévient, elle dit, allez, arrêtez-vous là, eh ben, on la divorce sans que tout va, d'accord. Et de même aussi, si elle parle avec n'importe quel homme dans la rue, c'est pas qu'elle parle, c'est qu'elle éclate de rire, elle entraîne avec des petits jeunes hommes, elle leur parle de manière grossière, comme je sais pas quoi, comme s'il n'y a aucune distance entre les hommes et les femmes, le mari dit, oh, une comme ça, là, dans d'ici peu, Khalila, on a une chétiche à la maison, donc, on dit peu plus bas, d'accord Elle est, au verre d'un théodite. Abashur l'Omer, rajoute encore un autre cas. Afa Mekalelet Yoledav Befanav » C'est qu'elle, elle... elle euh... Elle maudit et elle insulte Yoledav, ceux qui l'ont mis au monde, c'est-à-dire son père en fait, son beau-père, elle insulte son beau-père devant lui, devant lui, c'est devant, devant son mari, d'accord, ou même, cest veut dire que elle est fâchée contre le beau-père, elle lui dit toi tu n'es qu'un et tu qu'un et tu qu'un qu truc devant son fils, Le mari lui dit écoute, là tu, tu violes ma personnalité, ma personnalité, ma ma ma ma ma ma ma, ma prime, mon... Ma vie privée, comme mon, mon père, et donc, get sans Ça, c'est la vie de Abba Shaoul. Et je sais pas si elle la reine est retenue comme lui, je sais pas, c'est pas écrit. Rabbit infano rajoute encore un autre cas qui est un peu différent. Cette fois c'est une femme qui a vraiment pas de chance. Ah non, ça, c'est des deux avis. Afa Kolanit, de même aussi celle qui fait entendre sa voix, qui a une grosse voix, euh, ça peut faire. On va expliquer. Vezoï Kolanit, la ah, Michel parle de manière très propre. vous faut savoir souvent. Quand on parle dans la Mishnah d'une femme qui parle, en réalité c'est une femme qui entretient un rapport. Mais on parle de manière publique, une femme qui entretient des, des paroles, c'est-à-dire qu'elle est en train de... Vezoi kolanit. Et c'est quoi une femme kolanit qui fait entendre sa voix et me dabberet quand elle parle chez elle, dans sa maison, ou nea shomin kola, et ses voisines l'entendent. Et en réalité, dans l'interprétation dans la Gemara, le il leur rapporte une, mais moi je me souviens que dans la Gemara il y en a une autre. Alors moi, on va d'abord commencer à dire ce que le partenariat nous dit, c'est qu'en fait c'est une femme une grossière qui, euh, devant toutes les voisines, elle chauffe son mari pour qu'ils aillent s'isoler ensemble. C'est des choses qu'il faut cacher pour soi-même. Il y a même de la femme, même de manière générale, ça, une femme qui va se rendre au migvé, il ne faut pas raconter aux autres qu'elle va au migvé, elle rentre chez elle et puis c'est tout. Hein, truc. Il y a marqué tout celui-là, celle qui, dé, qui, dé, qui dévoile à ses voisines qu'elle est partie au migvé et que ce soir ils vont faire ce qu'ils vont faire, c'est un, un manque de grave, c'est comme si le mari, il a un rapport à un chocré vim elle appelle ça. Comme si qu'il a un entretien rapport avec une... avec une vache. Elle a pas de de personnel pour maintenir ses belles choses, de manière sainte et propre, quand c'est fait en grande intimité, et qui deviennent très grossières dès que, ça... que c'est extériorisé. Alors c'est, bon, ça c'est pour le sale qui dévoile le au migué. Mais là on parle pas ça. On parle d'une femme qui est colonite qui... qui réclame à son mari, euh, d'accord, des de, de, de, de, de, de, de, de, choses intimes. Et devant, devant toutes ses voisines, le mari a le droit de la divorcer sans que tout va. Il me semble qu'il y avait une autre aussi dans la Gemara, il y avait une autre interprétation. Et ouais, ouais, c'est la dans le à cette fois-ci. C'est qu'en en fait, non, c'est pas qu'elle lui réclame, bécole, c'est qu'en fait, elle parle de, de tout ce qui est intime entre eux en l'humiliant devant les autres. Ah, tu m'as fait comme ça, et le truc, okay, hein, elle... ouais, ouais. Il y, des, il y a eu quelque chose qui s'est passé en intimité. À l'extérieur de ça, dans tout le monde, le mari il rougit de honte. Il dit "Écoute, tu ne sais pas garder ce qui est intime pour nous." Il y a aussi il est sans Il donne, il veut sans lui donner la club. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de monde. tu là.